Mm hmm. Je voudrais donner la parole à Alexandre Martin, qui est agrégé de philosophie et qui est doctorant à l'université Bordeaux-Montaigne. Euh, et qui a travaillé avec euh, avec moi. Et, et, son travail porte sur les rapports entre philosophie et, et littéraire. Et euh, euh, des derniers articles, euh, les derniers articles qu'il a, euh, qu a publié, c'est Deleuze et Derrida dans Anima, portée éthique et politique de la poly, polyphonie. Excusez-moi, Anima, lecture de Proust l'homosexualité comme résistance à la mort. Et donc, euh, il enseigne actuellement dans le secondaire, et il est chargé de cours euh, chez nous, donc à euh, l'Université de bordeaux Montaigne. Et je lui laisse la parole pour euh, un titre qui, moi, vraiment, je pense que vous aimez. Sixthouf Deleuze, l'écriture du corps et le devenir femme. C'est exactement ça. <rire> -ce que... Le texte... Non. Non. Que je... ah, Alors... La... Euh m'excuser. Euh, concernant le texte, euh, est-ce qu'il serait possible vraiment de mettre tout à la fin Ah bon, bah donc tu viendras tout à l'heure. Parce donc, que euh, j'aimerais ai, que ça fonctionne un peu comme, euh, comme, comme une surprise, euh, parce que j'aimerais en fait laisser la parole à, à la littérature. J'aimerais m'effacer euh, devant la parole d'Hélène Sixous, précisément. Donc c'est pour ça que voilà, je, je, je, je, je souhaitais que ce soit mis à la fin. Euh, avant de, avant de commencer, euh, je voudrais tout d'abord remercier euh, les organisatrices de me donner le, euh, bah, la joie et l'honneur d'être ici, euh, qui n'en est pas moins matinée d'un certain stress. Je suis quand même habitué à, à parler avec mes élèves, mais c'est toujours un, un autre exercice euh, que d'être devant vous. Euh, L'autre chose, en effet, ce que je vais vous présenter, c'est une pensée en construction, c'est une pensée euh, qui a le caractère de l'inachevé, et en tant que tel, voilà, je, ce, cela sera soumis à, à discussion et à, et à critique. Euh, j'aimerais, avant de, de, de commencer, rebondir sur ce qu'a dit, euh, qu dit Marie, puisque ce que j'aimerais montrer, euh, c'est dans quelle mesure... Je lance C'est dans quelle mesure, je crois, que la politique de la littérature, elle est inséparable euh, d'une politique d'une part de la lecture... Et là je, je suis entièrement d'accord et d'autre part d'une politique de l'écriture. Voilà, c'est ce que j'aimerais articuler euh, euh, aujourd'hui. Pour euh, lancer le, le, le, ma réflexion, j'aimerais directement euh, m'immerger en fait dans euh, le champ de la politique euh, comme étant un champ euh, problématique car euh, il me semble que la politique est avant tout ce qui pose problème. Alors, en quel sens euh, il, il me semble qu'il il, n'y a pas de volonté politique, au sens où nous serions naturellement soucieux de nous intéresser à la politique. Je pense au contraire que merci. Je pense au contraire que euh, nous sommes comment dire poussés dans la politique euh, dans la mesure où euh, celle-ci à un moment donné ne fait plus sens. Pour euh, pour tout le monde m'entend. Oui, vous m'entendez bien. Parfait. Merci. Pour articuler mon propos, je souhaiterais m'appuyer sur une distinction que fait Jean-Luc Nancy, le regretté Jean-Luc Nancy, dans un ouvrage important qui s'appelle Le sens du monde, auquel d'ailleurs Jacques Rancière fait référence. Et dans Le sens du monde, Jean-Luc Nancy distingue le politique et la politique. Le politique, c'est conventionnel, mais en tout cas ça va m'aider à penser. Le politique, ça peut désigner le, le, le sens de l'en commun. Voilà, C'est ce qu'il désigne. Le politique désigne le sens de l'en commun, commun. Ce qui fait que pour nous, être en commun, cela a du sens. Et qu'en tant que tel, nous vivons ensemble. Euh, la politique, alors ce n'est pas forcément à l'inverse, c'est le moment où nous nous questionnons précisément sur ce sens de l'en commun. C'est-à-dire que, autrement dit, pour, pour, pour Jean-Luc Nancy, la politique surgit au moment même où le politique ne fait plus sens. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une fragilité euh, du politique, il y a donc émergence de la politique, dans la mesure où euh, nous ne nous soucions euh, du sens de l'en commun qu'à partir du moment où celui-ci précisément ne fait plus sens. Autrement dit, c'est bien la crise du sens du politique qui va nous pousser, et je dis bien littéralement nous pousser, dans une réflexion politique, euh, qui en, et, et donc à partir de là, je, je, je, je, je suivrai ce que dit euh, François Zourabijvili à propos de Gilles Deleuze et, euh, si vous voulez, à la notion de volonté politique il va y substituer l'involonté politique dans le sens où nous sommes forcés à nous intéresser à la politique puisque euh, celui-ci euh, ne fait plus sens Bien. à partir de là, la question qui se pose c'est pourquoi ne fait-il plus sens il ne fait plus sens précisément parce que euh, une parole et je, et je dis bien une parole va venir questionner cette politique. C'est-à-dire, c'est dans la mesure où euh, des individus, et, pour le, et, et le cas qui m'intéresse, ça va être les femmes, précisément, et c'est pour ça que je trouve la discussion particulièrement intéressante. Quand, quand Jacques Rancière parle, alors qui parle Est-ce que c'est la femme vulnérable ou est-ce que c'est la femme puissante Je vais m'efforcer de montrer qu'en réalité, ce sont les deux. C'est exactement ce que je vais de montrer, pour le coup. Alors, et donc, l'idée est la suivante, c'est que, c'est <coughs> à partir du moment où, une minorité, Alors je, je, je donnerai évidemment un sens précis à ce terme, c'est à partir du moment où une minorité prend la parole pour mettre en évidence le fait que précisément le sens de l'en commun n'est plus évident, qu'alors la politique se met en mouvement. Autrement dit, et c'est ce que dit Jean-Luc Nancy dans le sens du monde, par définition, euh, la prise de parole est donc un acte événementiel. Elle, elle fait événement dans la mesure même où elle va perturber le politique, et en perturbant le politique, elle, elle déclenche la réflexion politique, qui en tant que telle ne ressortit pas à une quelconque volonté. Or, et, et c'est là que je, je trouve, pour ainsi dire, que le bas blesse, parce que considérer que toute, euh, parole, euh, que toute parole est une action, rien ne me semble moins évident que cela. Et je, je, je voudrais à partir de là... Euh, montrer dans quelle mesure le problème a changé. Alors L'expression que je prends, le problème a changé, n'est pas de moi. Elle est de Gilles Deleuze, euh, dans un entretien euh, qu'il euh, qu a avec euh, Tony Negri, qui lui pose une question sur l'avenir de la politique. Eh bien, par un petit tour de force, Gilles Deleuze s'en ne pas répondre, parce qu'il dit, le problème a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé et, et en quoi ce changement de problématique nous immerge directement dans une politique de la littérature, en fait. Ce qui a changé pour Gilles Deleuze, c'est l'action. Donc la, la question n'est plus « qu'est-ce qu'on peut faire ?» c'est ce que disait Jacques Rancière, ou « qu'est-ce qu'on doit faire ?» parce que cette question-là n'a plus de sens. Et pourquoi est-ce qu'elle n'a plus de sens Car ce que nous avons perdu, et c'est le diagnostic que fait Gilles Deleuze, ce que nous avons perdu, c'est la capacité même de l'action. C'est ce que nous pourrions appeler la puissance même de l'action. Autrement dit, il y a une crise de la puissance. Alors, il faudrait évidemment prendre le temps de diagnostiquer les raisons profondes de cette crise de la puissance de l'action. Et pour ça, je me permettrai juste de faire une remarque. On pourrait très bien s'orienter vers le, bouquin de, le dernier bouquin de Rosa sur la résonance. Parce que c'est exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que ce qui caractérise la crise de l'action... C'est-à-dire que le fait que nous ne puissions pas agir parce que nous n'en avons plus les capacités, c'est parce que le monde ne raisonne plus. Et qu'est-ce que cela signifie chez Rosa que le monde ne résonne plus? Cela signifie que nous avons le sentiment que notre action n'a plus de prise sur le monde en tant que tel. Et ce que là et ce que cela provoque, et, et, et j'aimerais, à partir de là, arriver à la fin de mon début d'introduction, et ce que cela provoque, c'est ce que Deleuze appelle une crise de la croyance. Nous ne croyons plus en ce monde-ci. Et nous n'y croyons plus parce que nous n'avons pas de prise dessus. Nous ne pouvons plus agir dessus parce que nous n'avons pas la puissance d'agir. Nous sommes, et je vais reprendre le mot qu'il utilise dans Quad ou il épuisé, nous sommes des êtres épuisés. Et, et cet épuisement, si je puis me permettre une remarque, nous les retrouvons parfaitement dans les personnages de Houellebecq. Ce sont tous des personnages épuisés. Ce sont tous des personnages qui n'ont pas la possibilité même d'agir face à un monde qui est devenu silencieux et creux. Ils errent. On le voit bien à la toute fin de la possibilité d'unique, c'est une errance en tant que telle. Et donc, la question qui se pose est la suivante. S'il y a bien, comme le dit Deleuze, une crise de la croyance en ce monde-ci, la question qui se pose c'est, à quoi devons-nous croire Ou à, à quoi pouvons-nous encore croire et là, la réponse, elle, elle, est, elle est surprenante. Elle est surprenante parce que euh, la réponse de lui, c'est nous devons et nous pouvons pardon, encore croire dans ce qu'il appelle le corps. Et, et, et c'est ça, c'est intéressant, parce que à la crise de la croyance, répond la croyance dans le corps. Alors, évidemment, euh, ça s'adresse à des philosophes, pour ainsi dire. On ne peut pas croire à une transcendance, dans une philosophie de l'immanence radicale. C'est impossible. Donc, croire en le corps, qu'est-ce que cela signifie Ça signifie croire dans les connexions que le corps peut encore faire. Parce que dès lors que l'on fait des connexions avec d'autres corps, l'on retrouve un potentiel de puissance. C'est toute la philosophie de Spinoza qui irrigue intérieurement la, la, la politique de l'osienne du corps. Et là, c'est exactement ce vers quoi je voulais en venir, il me semble que l'on trouve dans euh, l'œuvre d'Hélène Sixus euh, ce qu'elle appelle... Alors je vais m'autoriser peut-être à, à, à corriger à, à la marge le titre que j'avais proposé à Kim, si vous me l'autorisez. Euh, pour, pourquoi est-ce qu'il y a chez Sixus, me semble-t-il, cette espèce de réponse à l'appel à la croyance dans le corps Parce que Sixous va, va produire euh, ce qu'elle appelle, et ce sera le, vraiment le... le la trame de ma réflexion, elle va produire ce qu'elle appelle l'écriture « encore ». Et, et j'aimerais que nous soyons attentifs, tout ce temps que nous sommes, à la, à la, à la puissance, et je reviendrai sur ce, sur ce terme qui est central chez Sixus, j'aimerais que nous soyons attentifs à la puissance de l'homophonie, de l'homophonie, c'est ça, du, du terme « encore ». Parce que dans « encore », il y a évidemment la répétition de, de « encore ». Et c'est ce que je vais vraiment essayer de montrer par rapport à cela. Euh, pour comprendre cette articulation de Leuze-Sixous, il faut très brièvement revenir sur le contexte et la situation euh, dans lequel euh, cette rencontre, rencontre au sens fort du terme, comme je le montrerai ici après, dans lequel euh, la, la rencontre prend, euh, prend forme. Et elle prend forme euh, en mai 68. Et ça, c'est important, je le ferai très très brièvement, parce que, qu'est-ce que c'est mai 68 Alors, il y a un article très important de Gilles Deleuze, publié en 1980 et coécrit avec Félix Guattari, euh, intitulé « Mai 68 n'a pas eu lieu ». Il ne s'agit pas de dire que mai 68 n'a pas eu lieu, mais que mai 68 va au-delà de mai 68, et que c'est ce que Deleuze appelle un événement. Alors, l'événement, en tant que tel, euh, et relativement brièvement, signifie la création de possibles, ce qui fait événement, c'est que de nouveaux possibles émergent et que ces nouveaux possibles rendent de nouveau possible l'action. C'est-à-dire que finalement, ce qui doit être toujours possible dans une société, c'est de pouvoir créer du possible. Et c'est cela l'action. Chez Gilles Deleuze, c'est créer du possible. Et quand l'action s'épuise, nous sommes dans un monde clos, un monde silencieux ou un monde qui ne résonne plus en tant que tel. Derrière cette positivité en apparence de l'événement, il y a quand même une, une immense fragilité de l'événement. Et je crois que la politique de Gilles Deleuze, ou en tout cas sa, sa philosophie politique, me semble hantée par la fragilité. Et c'est ce que je vais vraiment essayer de montrer. Pourquoi l'événement est, est, est une sorte de, de chose fragile Parce que deux choses la men le menacent. Première chose, l'épuisement. C'est-à-dire que si l'événement euh, ne fait pas l'objet d'une reprise... À un moment donné, il s'éteindra. Ça, c'est sa première menace. On, on pourrait quasiment dire que c'est une sorte de menace endogène. S'il n'est pas repris, il s'épuise, et s'il s'épuise, il meurt. Deuxième menace, et cette fois, elle n'est pas endogène, mais elle est littéralement exogène, c'est ce que Deleuze appelle la trahison. Et, et c'est pour ça que, dans le, le, le bref article de, de 1980, euh, il dit bien que mai 68, il dit c'est un État instable. Alors, en quel sens est-ce un État instable parce que c'est une sorte de moment de bifurcation, où à la fois peuvent émerger la création de possibles, mais aussi et surtout où l'événement peut faire l'objet d'une trahison, c'est-à-dire d'une récupération. Alors, et cette récupération, elle prend quelle forme Eh bien, elle prend la forme, et c'est ce que je vais maintenant essayer de montrer, elle prend la forme de ce que Deleuze et Derrida appellent la reconnaissance, ou bien ce qu'ils appellent le piège de la reconnaissance. Et... et C est, c est... Et c'est justement dans l'article que Gilles Deleuze consacre à Hélène Sixus en 1972 qu'il va essayer de déjouer le piège de la reconnaissance en essayant de réinscrire la parole de Sixus dans le nom de la rencontre. Donc ce que j'aimerais essayer de faire, c'est de montrer en quoi, et là je vais vraiment rejoindre euh, ce qu'a dit Marie euh, tout à l'heure, en quoi euh, la lecture est de l'un des pieds de la politique de la littérature parce que lire, c'est aller à la rencontre de l'œuvre et en quoi cette rencontre doit à son tour propulser une nouvelle écriture autrement dit les deux pieds sur lesquels je souhaiterais articuler ma réflexion sur la politique de la littérature c'est d'abord une politique de la lecture dont j'essaierai d'en spécifier les contours et d'autre part une politique de l'écriture qui surgit de cette politique de la lecture. Et c'est exactement ces deux pieds que euh, tient à mon sens parfaitement, en tout cas, euh, Hélène Sixous. Alors, dans cet article de 1972, je vous invite à le lire. Il est extrêmement bref. Euh, néanmoins, sa brièveté ne doit pas nous tromper parce que il est gouverné par une stratégie euh, relativement... Euh, comment dire Elle est... Euh, elle est assez silencieuse. Alors, je vais m'expliquer. Le contexte. En fait, cette, cet article est sorti en 1972, c'est-à-dire trois ans après la remise du prix à Hélène Sixous, le prix Médicis en l'occurrence, à Hélène Sixous, pour son roman intitulé « Dedans ». Et on pourrait légitimement s'attendre à ce que Gilles Deleuze, qui publie donc un article dans « Le Monde » en 1972, précisément, fasse la critique de « Dedans » ce qui serait, pour ainsi dire, attendu de la part d'un critique littéraire, puisque c'est ce que fait Gilles Deleuze. Or, par une sorte de, de, de tour de force, et c'est ce qui m'a semblé intéressant dans cet article, il ne s'intéresse pas du tout à dedans. Il va déplacer sa critique, et en déplaçant sa critique, en fait, il va porter toute, toute son intention sur neutre. Et, et, et j'aimerais essayer de, de, de, de vous montrer dans quelle mesure, qu'est-ce qu'il y a finalement dans ce, ce, ce détournement, quand il passe de dedans à neutre, et en quoi cela engage euh, ce que Marie a appelé tout à l'heure une politique de la lecture, ou une certaine politique de la lecture. Or, il s'avère que ce, que ce que repère Deleuze dans euh, la remise du prix à Hélène Sixus, c'est le piège de la reconnaissance. Pourquoi Parce que finalement, en donnant euh, le prix Médicis au roman dedans, euh, le problème, c'est que dedans est reconnu parce qu'il s'inscrit dans une sorte de descendance joycienne. Autrement dit, c'est un livre qui s'emboîte dans un autre livre et dont le sens n'est excavé que par rapport à un livre précédent. Autrement dit, nous aurions affaire ici à ce que Gilles Deleuze appelle un livre racine. Et qu'est-ce que c'est qu'un livre racine C'est un livre où finalement, nous n'en excavons le sens qu'en le mettant dans une boîte une sorte de, de boîte généalogique. Autrement dit, sixus ne serait reconnu en tant que sixus que parce qu'elle s'inscrirait dans une descendance joycienne. Et ça, c'est le piège de la reconnaissance. Pourquoi est-ce que, pour Gilles Deleuze, c'est le piège de la reconnaissance Parce que précisément, sixus n'est connu que parce qu'elle est reconnue pour autre chose que ce qu'elle est. Et cette distinction connaissance-reconnaissance est empruntée à Nietzsche dans le Gai savoir Finalement, « Dis-moi en quoi je te reconnais, je te dirai qui tu es. » Et c'est exactement ce, ce, ce piège dans lequel semble tomber, en tout cas, le prix Médicis, et qui essaye de déjouer Gilles Deleuze en portant toute son attention sur « neutre ». Et donc, euh, alors, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce que, qu -ce que Deleuze trouve dans « neutre » et qu'il ne trouve pas dans « dedans ». Eh bien, il y trouve ce qu'il appelle, donc, dans son article de 1972, il y trouve ce qu'il appelle la véritable nouveauté. La véritable nouveauté. Alors, évidemment, l'épithète véritable ne doit pas nous tromper, parce que cela signifie qu'il y a dans dedans une sorte de fausse nouveauté qui ne doit pas nous tromper. Et donc, qu'est-ce qui fait pour le coup la, la spécificité de Neutre C'est que ce n'est pas un livre racine, mais c'est ce que Deleuze appellera dans euh, Mille Plateaux un livre rhizome. Alors, en quoi est-ce un livre rhizome Parce que c'est un livre qui provoque ce que Deleuze appelle la rencontre. Et c'est au sens-là qu'il me semble qu'il faille distinguer de façon extrêmement nette la reconnaissance, qui consiste à ramener le connu à l'inconnu et le nouveau à l'ancien, de la rencontre qui constitue pour Deleuze le moteur de la pensée, mais son moteur hétérogénétique. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il y a dans la rencontre Quelque chose qui nous force à penser différemment. C'est-à-dire que la rencontre c'est donc la rencontre avec une différence déliée, avec une différence sauvage, qui pousse la pensée dans ses retranchements et qui la pousse à penser autrement. Parce qu'on ne pense jamais de manière volontaire, de la même manière qu'on ne fait jamais de la politique de manière volontaire. Il y a toujours chez Deleuze un forçage, et c'est de l'impossibilité que naît la possibilité, c'est de l'impossibilité de penser que naît la possibilité de penser, etc. etc., etc. Et donc, ce à quoi j'aimerais maintenant arriver, puisque le temps avance particulièrement vite, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans notre et en quoi Et en quoi être un critique littéraire, donc un lecteur, consiste à maintenir la nouveauté de l'événement pour que celui-ci ne s'épuise pas Et, et, et c'est en ce sens-là que je rejoins Marie, que la politique de la littérature est indissociable d'une politique de la lecture qui maintient la nouveauté. Et, et comment est-ce qu'elle le maintient C'est ce que j'essaierai de montrer par la suite. Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a donc dans, euh, dans Neutre Et, et qu'est-ce qui fait la, la nouveauté, précisément, euh, du roman d'Hélène Souss Eh bien, c'est ce qu'elle appelle une écriture phénix. Elle, elle dit ça, elle dit c'est le roman de la phénixie. En quel sens parce que c'est une écriture qui se réinvente perpétuellement. Parce que c'est une écriture, elle dit bien, chaosmique. Au sens où on ne peut pas la saisir. Au sens où elle, elle, elle virevolte. Au, au sens où elle est méconnaissable. Or, cette méconnaissance de l'écriture souxienne fait le propre de ce qu'elle appelle l'écriture féminine ou l'écriture femme, puisque ce sont deux formulations qui s'équivalent parfaitement. Et donc... Ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est ce qu'il y a de nouveau dans neutre, c'est l'émergence d'une écriture femme qui se caractérise par l'impossibilité de la circonscrire. Autrement dit, et de manière relativement paradoxale, on ne peut pas reconnaître une écriture femme parce qu'elle ne fonctionne que par sa propre métamorphose perpétuelle. Et ça, c'est un, un point cardinal, me semble-t-il, de... de, de de l'écriture d'Hélène Cixous, la métamorphose, centrale. Alors pourquoi est-ce que je, je, je dis que c'est central Parce que le pouvoir fonctionne par le biais de ce que Elias Canetti, euh, auquel Deleuze fait, fait souvent référence, par le biais de ce que Elias Canetti dans « masse et puissance » appelle l'énantiomorphose. Alors qu'est-ce que pour pour Elias Canetti c'est l'interdiction de la métamorphose. Alors, en quel sens est-ce important pour le pouvoir Parce que, tant pour Deleuze que pour Canetti, le, le pouvoir fonctionne par épinglage. Il s'agit d'épingler quelqu'un sur le mur blanc de la visagéité. Il s'agit à chaque fois de le reconnaître. Parce qu'en le reconnaître, on l'épingle. Et en l'épinglant, on anticipe son comportement. Alors, pour le coup, on anticipe même sa variation de puissance c'est exactement ce dont il est question. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'énantiomorphose C'est la limitation, voire l'interdiction par le pouvoir de la métamorphose, de telle façon que le monde devienne prévisible, de telle façon que la variation de puissance soit suffisamment encadrée pour ne pas qu'il y ait de surprise, autrement dit, pour ne pas qu'il y ait de rencontres, autrement dit, pour ne pas qu'il y ait d'événements, en tant que tel. Et... Sur quoi fonctionne l'énanctiomorphose Elle fonctionne sur ce que Deleuze appellera dans Mille Plateau les mots d'ordre. Alors qu'est-ce que c'est par exemple un mot d'ordre ou une expression d'ordre C'est « soit une femme ». C'est un mot d'ordre. Et ce que j'aimerais vous faire entendre, c'est que un mot d'ordre, pour Deleuze, est un mot de mort. En quel sens c'est un mot de mort Parce que celui ou celle, et surtout celle d'ailleurs, qui ne respecterait pas le mot d'ordre, ou qui ne respecterait pas la limitation ou l'interdiction de la métamorphose, c'est-à-dire le franchissement des frontières, parce que c'est exactement ce dont il est question, donc celle qui ne respecterait pas le franchissement des frontières, soit est menacée d'une mort réelle, soit d'une mort virtuelle. C'est-à-dire que si tu n'obéis pas à l'énantiomorphose, alors tu seras puni. Et donc, l'énantiomorphose repose par définition sur des mots d'ordre qui sont surtout des mots de mort. Or, euh, ce que montre Deleuze en suivant les analyses de Canetti par rapport au rugissement du lion, je, je vous invite à les lire, ça se trouve dans Massé-Puissance, c'est le chapitre 10 me semble-t-il, c'est que dans un mot de mort, dans un mot d'ordre, qui est un mot de mort, il y a aussi ce que Deleuze appelle un ordre de fuite. Voilà. Et, et, et c'est là que le renversement peut s'effectuer. Alors, c'est intéressant parce que dès lors qu'on on menace quelqu'un de mort, on lui envoie en même temps un ordre de fuite. Et on lui envoie un ordre de fuite par lequel il répond via. Tant ce que Deleuze et Sixous appellent le cri. Le rugissement du lion qui obéit à son dompteur, il obéit à un ordre tout en lançant un ordre de fuite. Et c'est pour ça qu'il y a dans le mot d'ordre de mort un mot d'ordre de fuite. Et toute la question, euh, toute la question de la littérature, et c'est là qu'il me semble qu'on la retrouve, toute la question de la littérature est donc celle de savoir. Comment arracher aux mots de mort leur composantes de fuite afin d'en faire des mots de passage Autrement dit, comment faire de la femme qui est un mot d'ordre de mort un mot d'ordre de fuite Et c'est tout l'enjeu de la littérature soucienne que de faire passer la femme comme une puissance de fuite et en tant que telle, comme une une puissance de création de lignes de fuite. Et c'est en ce sens-là euh, que l'on peut retrouver un potentiel d'action. Alors, dans quelle mesure Et je m'orienterai, euh, Kim, tout doucement vers, vers la fin de mon intervention. En quel sens euh, Parce qu'il y a, euh, chez, chez, chez la femme, euh, ce que Gilles Deleuze appelle une sorte de priorité dans le devenir. Alors vous savez qu'il y a dans mille plateaux plusieurs devenirs, il y a le devenir femme, le devenir enfant, le devenir animal, le devenir imperceptible, trois petits points. Les trois petits points sont absolument fondamentaux parce qu'ils ouvrent évidemment sur, sur, sur, sur l'infini, sur le monde en l'occurrence. Or, Deleuze octroie à la femme une sorte de, de priorité ou de primauté dans le déclenchement de cette cascade de, de devenir. La question est de savoir pourquoi eh bien, Sixus donne une réponse qui, qui m'a touché, en fait, voilà, qui m'a touché, c'est un affect, tout simplement. Parce que la femme est celle qui se trouve au plus près de la mort. Parce que la femme est celle qui se trouve au plus près de l'homme. Et comme c'est celle qui se trouve au plus près de l'homme et donc de la mort, il faudra peut-être dis discuter cette, cette, ce rapprochement, peut-être indu, peut-être illégitime. Elle a mis en place des stratégies de fuite qui lui appartiennent en propre. Rappelons-nous l'idée, c'est lorsque nous sommes au plus près de la mort qu'alors se déclenchent des ordres de fuite. Eh bien, c'est cela, Hélène Sixous, c'est-à-dire qu'elle découvre très tôt qu'il y a, euh, dans la proximité de la mort, une sorte de souffle vital auquel ne peut correspondre que l'écriture. Je vais essayer de m'expliquer sur pourquoi l'écrit vient-il répondre. Euh, au souffle de vie qui jaillit dans la proximité de la mort. Je, je vais essayer de montrer la, la raison de ce presque non-choix. Parce que sixus elle le dit très bien, elle ne choisit pas d'écrire. Mais elle se rend compte que seule l'écriture est à même de pouvoir relayer le souffle de vie qui jaillit face à la mort. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes Elles ont dû euh, exploiter un corps qui n'était pas le corps dans lequel on a vainement voulu les enfermer. Et qu'est-ce qui caractérise le corps de la femme pour sixus Et, et, et c'est pour ça que je voulais en venir à ça, c'est la puissance. C'est une puissance infinie. Or, la, la puissance dont il est question dans la littérature de sixus n'a rien à voir avec la puissance dont il est question lorsqu'on parle de la puissance-pouvoir. Ce n'est pas une puissance qui prend, ce n'est pas une puissance qui capte, c'est une puissance qui donne naissance. Et, et c'est ce vers quoi je vais essayer de, de m'acheminer pour la fin de mon intervention. C'est-à-dire que finalement, les femmes ont été dans la nécessité d'explorer un corps et elles ont découvert une puissance incommensurable qui déborde de toutes parts le corps dans lequel on a voulu les enfermer. Or ce corps devait trouver un moteur d'expression. Eh bien ce moteur d'expression, c'est la littérature, et plus précisément l'écriture femme, qu'elle appellera l'écriture encore. Alors pourquoi D'où vient cette idée de l'écriture encore Parce que les femmes ont toujours résisté encore, et que c'est cette résistance encore dans laquelle elles résisteront encore. C'est-à-dire que finalement il y a dans le encore l'infini du encore. Elles n'arrêteront pas de résister et cette résistance du corps se fera encore et perpétuellement par l'écriture. Pourquoi l'écriture Pourquoi l'écriture constitue-t-elle pour euh, Hélène Sixus le seul et unique moyen euh, de donner euh, au corps euh, sa puissance Parce que pour Sixus, l'écriture, c'est la forme qui arrête le moins. C'est la forme qui arrête le moins. Alors en quel sens est-ce la forme qui arrête le moins parce que euh, écrire pour Sixus, c'est essayer de donner naissance à d'autres corps. C'est ça son... le souci fondamental de son écriture, c'est comment faire en sorte que, en écrivant, je touche d'autres corps et que, en touchant ces autres corps, je réveille une puissance qui va leur intimer l'ordre d'écrire à leur tour. Et on voit ici que la politique de la littérature vient être relayée par une politique de l'écriture. C'est-à-dire, et je reprendrai ici ce que dit Jacques Derrida dans une formidable conférence qu'il a tenue en 1998 à Cerisy-la-Salle, dans écrit, point d'exclamation, il y aurait plutôt la phrase Puisses-tu écrire Et dans le Puisses-tu écrire Il y a à la fois l'ordre, Puisses-tu écrire et le souhait, la caresse, Puisses-tu écrire et c'est exactement ça l'écriture sicsoucienne, c'est poser sur le corps des autres une caresse susceptible d'éveiller une puissance qui trouvera à son tour dans l'écriture le moyen de réveiller encore une autre puissance. Et c'est pour ça que écrire encore permet à chaque fois d'écrire encore et encore. Autrement dit, dans une écriture qui ne s'arrêtera Absolument jamais, puisqu'elle fonctionnera par l'éveil des puissances. C'est en ce sens-là que fonctionne l'écriture psychsousienne. Et donc, et j'en arrive peut-être à, à ma surprise du texte, c'est quand même l'idée finalement que j'ai. Euh, J'y arrive tout doucement, Isabelle, tout doucement. Je tout doucement. Je me fais à pas près. Merci beaucoup. Euh, le, quel est le geste de l'écriture psychsousienne euh, Alors, ça prendrait beaucoup de temps, mais... Peut-être, je vais juste ouvrir peut-être le, le, le débat et peut-être vous donner envie de, de dire C'est, elle appelle ça l'amour. Ce qui fait l'écriture pour sixus est le geste amoureux. En quel sens est-ce le geste amoureux Parce que l'amour consiste à donner naissance à d'autres vies que la nôtre. Et l'écriture chez sixus est donc une écriture amoureuse, puisque c'est une écriture qui va littéralement caresser, et en caressant les autres puissances, elle va donner naissance à des vies alternatives euh, à des vies autres et donc on voit bien que écrire avec son corps c'est donner naissance avec son écriture et ce qui fait pour le coup le, le geste de cette écriture euh, femme de cette écriture féminine c'est l'amour ou ce que l'on pourrait appeler avec Emmanuel Levinas la caresse en tant que tel et donc, et, et je vais vraiment arriver à la fin maintenant de mon intervention puisque le temps est vraiment presque quasiment consumé euh, qu'est-ce qu'un livre pour, euh, pour Hélène Cixous c'est une machine de guerre contre la guerre c'est une machine de guerre contre la violence et en tant que tel, je vais maintenant parce que j'ai peut-être beaucoup parlé je vais maintenant euh, m'effacer euh, brièvement, merci Isabelle tu, tu arrives ah, pas j'essaie de rester moi. en coulisses et d'être voilà, très difficile non, <rire> je, je peux le prendre, Bien ça ne te dérange pas je n'ai pas accès ah, ouais, non, mais c'est merci. Il n'est pas, pas encore à l'écran. Ah. ah, là, il arrive. Tu vois, il se processe. D'accord. Merci. Je, je... je vais donc m'effacer devant Hélène Sixous, euh, qui a publié le 17, 17 mars pardon, euh, 2022 dans Libération, un texte dont je vous laisse découvrir le sujet à la fin. Je, je, je lis. Il <coughs> pardon Il faut le faire dérouler. Oui, oui d'accord. Comme ça, place. pour ça. D'accord. Et après, je serai bon, bon. déroulé jusqu'à la fin. Je ferai attention. « Dois-je parler ou me taire ?» se demande aîné par Virgile dans un souffle au livre 3 de l'Énéide. À l'instant où il hésite à évoquer l'horrible état du corps de Polydore, qui transpercé de lances, qu'il est devenu un buisson suintant sans cesse de sang. Avons-nous le droit Ai-je la force Moi, témoin indemne des douleurs qui torturent mes semblables de parler, dois-je garder le silence Ou bien Comment garder la tendre distance qui ne trahirait pas la puissance des compassions, le besoin de pleurer Et tandis qu'Aînée se déchire intérieurement, Virgile se décide à faire entendre les voix. Comment ne pas parler Comment parler Quelle parole qui ne soit pas frelatée de littérature de luxe Question si familière à tous les témoins serviteurs de la mémoire. Le juste, ce serait le cri, me dis-je. Mais j'ai déjà crié, me dis-je. J'ai reçu les lances de la guerre et j'ai lâché un criant. Ce genre de cri qui s'élance jusqu'au ciel, mais en vain, comme l'a déjà regretté Rilke, et avant Rilke tout poète. Car depuis Homer, c'est le souci du poète. Et après lui s'élan, et après Célan, l'Ukraine, devenue cet immense personnage transpercé de coups, et qui ne se tait pas, qui fait trembler le grand récit des siècles encore une fois. Le cri, chant de colère et de douleur. Premier mot perçant tout sommeil et toute indifférence. Le cri, en ces ténèbres-ci, a pour nom Ukraine. Alors ça recommence, la guerre, le viol de la vie. Et c'est comme ça qu'elle aura commencé la littérature fureur, par une explosion du cœur humain, par des soupirs en flammes. Ce cri, je l'ai encore poussé naguère à Jérusalem, et de même à Berlin il y a peu. C'était tout ce que j'avais à dire, naturellement. Quand j'avais trois ans, il y a très longtemps, mais 1940 c'est si près, à Oran, à l'abri dans la cave, pendant l'alerte, je ne l'ai pas poussé. Le monde entier n'était qu'un cri avec hurlement. Ululement, pardon. Dans la cave, il faisait noir, étouffant, comme dans une pré-tombe. Mais j'étais protégé, mes parents veillaient et nous souriaient. À ceux qui sont réfugiés sous la terre, il faut un peu, un petit peu de sourire de parents, un peu de l'air de l'humaine tendresse. Je sens encore la sensation d'asphyxie et d'assourdissement dans la cave en bas de l'escalier. À l'époque 1940, je me berçais en chuchotant le mot qui respire Maman, maman. Aujourd'hui, une parole ne cesse de clignoter sa lueur dans l'épaisseur sous la guerre. Ukraine, Ukraine. Nuit et jour, je t'entends frémir. Ukraine, Ukraine. Merci. Oui, parfait pour la mesure du temps, je crois. Avant, ah ben, Francis, euh... Francis et je voudrais ajouter un détail. Bon, je connais bien la Je me suis entretenu avec Léa chez Voilà, je connais bien Hélène Cixoux. je me suis rendu, je crois, même 80 minutes chez, avec elle chez Mola, sur ma demande à propos de son livre « 1938, Nuit mm ». -hmm. Et il se trouve que vers la fin des années 90, elle s'est mise à euh, beaucoup écrire, d'abord sur son père, oui. très peu, mm -hmm. mais surtout sur sa mère, oui. sa mère qui a vécu très âgée. Sa mère s'appelait Ève, et Elème Siksu s'en est beaucoup occupé. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de savoir que sa mère était sage-femme. Voilà. Et ça me paraît très important. Ça me paraît très, très important pour comprendre justement cette conception d'Elème Siksu de l'écriture. Voilà ce que vous voulez dire simplement. Je peux répondre à Francis Oui, oui. Euh, oui, Merci Francis, en, entièrement d'accord avec, euh, avec, avec, euh, avec ta remarque, puisque dans... Euh, hop là, bon, je, je pourrais le dire, c'est dommage, mais elle, elle dit dans... Alors, il y, a, il y a un très beau texte de Sixus qui s'appelle La venue à l'écriture, si c'est moi. Et elle, elle, elle, elle dit, je, je, je fais rien, hein, en résonance à ce que tu as dit Francis, elle dit, j'ai compris la puissance des femmes lorsque je les ai vues accoucher. Et, et si je puis me permettre, moi aussi. J'ai vu la puissance d'une femme quand je l'ai vue accoucher, Mais il ne s'agit pas d'accoucher d'un enfant, pour sixus Il s'agit d'accoucher. Ça peut être accoucher d'un livre, ça peut être accoucher de quelque chose. En tout cas, son écriture est une écriture amoureuse, puisque c'est une écriture de l'accouchement, sans laquelle la vie ne pourrait pas donner naissance à de nouvelles vies. En fait. Et c'est en ce sens-là, Francis, et je suis entièrement d'accord, qu'on retrouve une profonde idée de Leusienne, qui consiste à dire qu'on n'écrit pas pour écrire, mais on écrit pour donner à la vie une puissance supérieure non personnelle. Et en fait, et sixus écrit, elle dit, parce que je suis pris d'un souffle, un souffle qui traverse mon corps, auquel je ne peux pas résister, et elle appelle ça le souffle de la vie. Et il faut que je donne vie à la vie, et pour cela, seule écriture me le permettra. Mais il faut que cette écriture touche suffisamment pour qu'elle fasse l'objet d'une reprise encore et encore. et je suis entièrement d'accord. Une dernière remarque consacre les mois de juillet et août chaque année à écrire pendant ces deux mois, sans voir personne dans sa maison d'écriture euh, aux Abattis à Arcachon. pour elle, parce que je voulais la rencontrer lui parler, puisque j'allais euh, m'entretenir avec elle, elle va dire non, pas là, chaque année j'écris, et effectivement elle publie chaque année un livre mmh. euh, où elle continue encore et encore et donc, c'est une écriture absolument passionnée yeah, wow. et tout à fait ouverte. Wow. — Waouh. Voilà. Bon, complètement d'accord. — Oui, j'avais une petite Marie. question. D'abord, merci de, de cette belle présentation, notamment de la, du partage du texte neutre de Deleuze, de que je ne connaissais pas du tout. Et je, bon, je, voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, alors, euh, je pense que on serait d'accord pour dire que l'écriture féminine n'est pas genre et c'est justement le... non, On est d'accord. Absolument d'accord. Mais, mais euh, reste quand même... Alors je le dis peut-être du point de vue de la pédagogue, c'est-à-dire que quand je fais lire le texte encore, notamment de Sixou, ce qui intéresse des euh, groupes d'étudiantes euh, ou d'étudiants aujourd'hui, c'est euh, l'invention du pronom il, i, le, mmh, avec mmh. les deux êtres... Bon, donc plein de choses qui sont très euh, contemporaines dans les débats aujourd'hui sur la, les notions de genre. Mais il reste quand même que c'est un usage des métaphores qui est genré. Alors vous me direz, justement, ce sont des métaphores, mais la métaphore, elle réactualise quand même un imaginaire des corps qui reste très binaire. Et même si c'est parlé de, depuis l'autre colonne, dire « nous les femmes, on a ce corps de l'indéfinition, etc. » C'est dire, alors on pourrait me dire « c'est nous euh, tous les minorisés, le contre-pouvoir, la subversion, etc. » Mais les métaphores sont quand même toujours en train d'actualiser un corps maternaliste, en fait. Mmh. Euh, et donc, comment répondre à cette critique-là, ou cette limite-là qui fait que... Du coup, c'est un féminisme qui a peut-être euh, qui est peut-être moins audible aujourd'hui ou plus difficilement partageable, en tout cas pour des générations qui pensent plutôt du côté du queer que de des puissances de corps euh, naturels. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. C'est marrant parce que, le, ce que ce que tu dis, ça, ça anticipe ce que dit euh, Derrida en 1998. <rire> il dit à sixeuse attention, les résistances universitaires vont être, vont être lourdes. Ah, lourdes. Universitaires Non, mais non, mais non, mais non, mais, att et mais, ça, mais enfin, non, attention, quantité euh, ouais. universitaire. Alors, il, il balaye un spectre très très large, mais il dit ce sera politique et ce sera chez les femmes elles-mêmes. Il, il y a cette idée. Alors en effet, chez Sixus, alors elle dit très bien. Euh, oh, on va vous donner la parole. Euh, elle, elle dit très bien, elle dit je, je, ce n'est pas une écriture genrée, une écriture marquée. C'est sa phrase, une écriture marquée. Et, et, et alors, elle est marquée parce qu'elle a pour but de marquer. Parce qu'elle a pour but de travailler dans ce qu'elle appelle. Elle, elle appelle ça l'entre-deux. C'est-à-dire que, en quoi. Euh, son corps peut marquer d'autres corps. Et, et, et c'est pour ça qu'elle garde la spécificité de ce corps féminin, précisément parce qu'en en touchant entre corps, on peut aller les faire ailleurs. Donc il, il ne peut y avoir au fond de devenir que si à un moment donné des différences se rencontrent. Et c'est ça, que ce sont des différences, mais qui à un moment donné vont, à mon sens en tout cas, rencontrer ce que Deleuze appelle une sorte de, de zone d'indiscernabilité. Ça va se mêler pour repartir ailleurs, quoi. Et c'est ça, donc oui, ce n'est pas genré, ce n'est pas opposé, euh, c'est marqué, mais dans une, dans une différence qui euh, dynamise d'autres différences. Elle dit d'ailleurs très bien dans l'avenue écriture elle dit au début étaient nos différences. Voilà. Je, veux, je vous en prie. du coup, je vous raconte parce que je suis tout à fait d'accord avec. Vous voulez venir ah, Oui, comme parce ça on vous temps. entend si vous voulez. C'est Pauline. Ouais. Merci Pauline. Du coup euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit et c'est vrai que pour moi euh, la question de la femme c'est un peu obsolète aujourd'hui dans les combats militants euh, ouais. et c'est vrai que le corps queer ou le corps trans sans transitivité pour moi me paraît plus adéquate à, à l'actualité et je voulais vous poser une question, bon, par rapport à l'écriture en fait, ouais. du coup vous avez euh, déterminé enfin vous dites que du coup si chose euh, pose l'écriture comme la, un peu l'unique force néganthropique euh, euh, qui lutte contre la mort mais je voulais savoir du coup parce que hier vous avez parlé de, de story, d'histoire, et l'histoire ouais. du coup de se raconter. Et pour, ouais. pourquoi l'écriture en fait euh, ma, comme matériel et oui. Et pourquoi pas juste l'idée de se raconter comme une écriture de, de soi et du. De... Ouais, oui, oui. Voilà. Je comprends, Pauline, je vais vous répondre. Oui, oui, je comprends très bien. Oui, je comprends. Je comprends. Alors, alors j'ai fait la réponse en deux, deux axes euh, relativement rapides. Euh, premièrement, en fait, pour euh, Sixus, euh, écrire c'est répondre à un cri. C'est vraiment, je crois que c est, c est, ça, ça se trouve partout, ça. C'est pour ça que j'ai lu ce texte, en fait. Voilà, c'est répondre à un cri. Euh, D'ailleurs, ça s'appelle un, un cri d'urgence, ou c'est ce que Arthaud appelle le cri de la vie. Donc en fait. Ça, c'est le premier point. Le, le, le... Alors, le problème du cri, c'est qu'en fait, sa puissance est, est à l'auteur de sa fragilité. C'est-à-dire aussitôt proféré, aussitôt éteint. Est que l'aspect verbal du cri, c'est l'achèvement. Et ce que dit sixus c'est pour que je sois le relais du cri, il faut écrire. Et c'est pour ça qu'elle dit, à un moment donné, elle dit aux femmes, elle dit écriez Écrivez-vous ». Mais dans écriez Écrivez-vous », on entend, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, elle dit « Écrivez-vous ». Et dans le même temps, que, que, cette, que cet écrit soit un cri. Et elle dit « L'écriture est un contrat passé avec le temps pour que le cri ne s'éteigne pas ». Donc c'est à la fois euh, l'écriture, c'est à la fois une forme qui marque le temps, et c'est à la fois une forme dont la plasticité et la générosité fait qu'elle peut euh, se, se, se délier beaucoup plus. C'est ça son, son... Elle dit, j'ai choisi l'écriture parce que c'est une forme qui, d'une part, est un contrat avec le temps, et parce que c'est la forme la moins arrêtée de toutes les formes. Est-ce qu'on est qu peut penser, par exemple, un film ou une pièce de théâtre, qu'elle puisse se faire forme et qui n'est pas forcément dans la forme littérale, théâtre aussi une forme d'écriture Ah oui, parce que d'ailleurs, elle a fait beaucoup de théâtre. <rire> donc, message de l'écriture, si on veut, donc le, le théâtre reste de l'écriture en tant que tel. Voilà. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Il y a, elle, elle, elle a beaucoup travaillé sur, sur, sur le théâtre, absolument. Euh, Est-ce que il y a... Thomas Thomas. Tu... tu... Euh, je peux parler fort, ça dépend... Oui, je t'entends, Thomas, vas-y. Euh, mais les autres, peut-être euh, pas. Je pense que Les autres, peut-être pas, qui sont où, ici si moi je pense à l'opposition qu'il y a eu entre deux tendances pendant le, au, au MLF, entre euh, d'un côté les féministes matérialistes avec Christine Delphi et Monique Wittig, et de l'autre euh, le groupe militant politique de Psychéco, Psychanalyse et Politique, dont tout le travail intellectuel consistait à dire que Freud n'avait pas réussi à cerner la, la sexualité spécifiquement féminine. Oui, oui, oui, ouais. Et l'une des solutions qui avait été trouvée pour identifier cette sexualité spécifiquement féminine était de dire que la sexualité féminine était une sexualité créatrice. Ouais. Alors, euh, les féministes matérialistes tombent de leur chaise en entendant ça euh, et, et disent que c'est une conception extraordinairement conservatrice qu'il répondra du genre, et ce à quoi Bonibouti donc répond en disant les lesbiennes ne sont pas les femmes, etc. Ouais. Moi quand j'entends ça, quand, quand, quand j'entends cette conception euh, d'une puissance féminine qui serait une puissance créatrice par le corps maternel, etc., j'ai du mal quand même à pas avoir cette, cette réaction, tu vois, partagée par les, par les matérialistes ouais. qui me disent mais en quoi est-ce que ça c'est pas extraordinairement conservateur en quoi tu n'es pas dans une essentialisation très binaire, et, et je ne vois pas en quoi ce n'est pas une écriture genrée. Donc, je ne connais pas Sixus, mais est-ce que, euh, est que, est que tu penses que, que Sixus échappe à cette, euh, à cette conception euh, qui, moi, me semble très binaire et très conservatrice euh, de, de, de la différence genrée euh, qu Qu'est-ce qu que tu aurais à répondre à cette critique matérialiste que, que les, les, les féministes du MLF euh, matérialistes euh, opposés au groupe. De Quelle est la, la conception qu'elles font de la sexualité, les, les féministes matérialistes C'est une question que je pose, Thomas, parce que je, je nage en pleine, en pleine ignorance. Hein. Voilà, Alors, bah, en tout cas, une sexualité qui échapperait à la sexualité reproductrice. Elle est... Mais elle n'est pas reproductrice chez Sixus, elle est donatrice perpétuellement, en fait. Et c'est là que. Je, quand, quand elle est, je, je, ce qui me gêne, c'est que j'ai du mal à. à à ne pas, comment dire, comment peut-on plus élargir le spectre de la sexualité dès lors qu'on la considère comme étant créatrice, quoi J'avoue que ça m'échappe. J'avoue que ça m'échappe. pour la maternité, non Non, pas du tout. La maternité, c'est... Euh... Non, non, non, elle, elle le dit très bien. D'ailleurs, à un moment donné, on lui fait la, la remarque. Elle lui dit « Et toi, tu fais des enfants ?» Elle dit « Non, j'ai fait des livres. <rire> » C'est les enfants aussi, quoi. Oui, mais enfin, ce, ce que je veux dire, c'est pas les. Oui, c'est pas, pas en les en enfants en qui pas. vont. Euh, oui, d'accord. Bon. Voilà, bon. c'est ça, Jacques. C'est pas les enfants qui vont faire le. Le. le ah. C'est pas parce qu'on. C'est pas parce qu'une femme fait pas d'enfants qu'elle n'est pas une femme. Elle, elle, ne dit pas du tout ça. Par contre, elle a en effet une, une puissance. Alors, alors en effet. Je, alors, je peux pas aller plus loin. Je te, te dis que elle a une puissance d'accouchement. Voilà, qui fait en tout cas pour Sixus euh, la spécifique. Mais je comprends très bien que ça puisse choquer je, des qui ont je comprends sur la métaphore métaphore de l'accouchement de... oui ça, ça, ça en tout cas ça reste une écriture marquée ça je, je crois pas que mais je sais pas en tout cas, cas ouais. oh. bon, il, y a une, il y a une question euh, sur Zoom <coughs> et puis peut-être quand vous. même il y a une question euh, pour moi quand même ah oui. mais, je prends une question sur Zoom merci, merci beaucoup euh, pour votre présentation c'est peut-être en fait un commentaire, quelque chose qui m'est venu en tête. Vous avez parlé de du souffle de la vie pour euh, pour Siksu, puis euh, je, je, je pense au souffle de, de vie de Béctor et euh, c'est ce texte qu'elle a écrit où euh, la rencontre se passe, la rencontre avec l'autre se passe par de leur corps. Même si elle on parle d'économie vitinale euh, comme une force de de, de de de faire le lien, mais euh, où euh, elle parle donc de sa rencontre avec l'inspecteur, qui serait vraiment là, une rencontre qui se passe euh, mmh. par le texte, par la lecture, par la littérature tout et tout. Fait. Et je trouve ça. Euh, ouais. En fait, ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça, parce que tout ce que vous disiez me faisait penser à cette force de la rencontre littéraire. En fait, tout à euh, fait. Comme constamment logistique, sous, oui. De façon, très forte dans sa rencontre avec l'inspecteur. Mmh. Oui, oui, tout à fait, entièrement d'accord. C'est que chaque. Euh... Et puis, toujours la, la question aussi, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir uniquement à la rencontre. Comme dit Zourabishvili, il dit euh, « Cherchez toujours ce qui, dans la rencontre, fait rencontre. Mm » -hmm. Et, et « Cherchez toujours ce qui, dans un livre, fait rencontre. » Et dans quelle mesure ce qui a fait rencontre euh, peut-il euh, propulser à une nouvelle écriture Et c'est pour ça que chez Sixus, me semble-t-il, en tout cas, l'écriture est toujours une écriture autre, quand bien même serait-elle toujours, euh, dans un certain sens, marquée, mais il y a toujours ce souci d'une écriture autre euh, qui... qui, euh, qui qui renaît constamment quoi. Et, et c'est assez étrange parce que dans, dans le rire de la méduse, dont je n'ai pas du tout parlé alors que c'est absolument fondamental, hein, parce que c'est le texte de 75, euh, dans le rire de la méduse, elle dit impossible de définir euh, une, une théorie de l'écriture féminine. Elle dit c'est une pratique, et c'est une pratique qu'il faut appréhender, non pas via ce qu'elle est, mais via ce qu'elle fera. Et elle le dit très bien, elle dit euh, l'écriture. voilà. Elle, elle approche son écriture par le biais de ses effets perpétuels. Pour ça, elle dit ce qu'elle fera, et non pas uniquement ce qu'elle fait. Mais vous avez raison, tout est affaire de rencontre euh, avec sixus et surtout, enfin, Thomas dira pas le contraire, mais surtout, surtout chez Deleuze, c'est un, un terme très peu exploité pardon, dans sa philosophie, mais tout est affaire de rencontre, euh, d'où cette idée d'ailleurs que grâce à la rencontre, on peut faire vaciller finalement l'être au profit... Euh, une dynamique, etc. etc. Mais je vous rejoins tout à fait sur, sur cette puissance des rencontres chez sous soi Merci. Et, et euh, rapidement, vous avez parlé du de la maison. J'ai pas entendu la question précédente à cause du micro, mais quand elle parle d'écriture féminine, euh, elle nomme notamment Genet. Je oui, quand même quelque chose. Eh, euh, elle, nomme, elle, nomme, elle, nomme, elle nomme pompe funèbre de Genet. Et par contre, elle ne nomme pas Simone de Beauvoir. Oui. Euh, alors que c'est un, un numéro, exactement, c'est un numéro qui est consacré à Simone de Beauvoir en 75. Et puis elle dit, dans l'écriture femme, il n'y a pas. Donc c'est quand même un pied-né, mais elle met Jean Genet. Voilà, tout à fait. Les pompes funèbres. Voilà, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup pour votre C'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon. C'est un peu, peu l'heure, hein. et je n'ai pas de, de, de questions euh, rapides, ni peut-être intéressantes, mais je vais quand même la poser. Je suis à la fois, il y a quand une beauté quand même de, de, de, dans le, le travail que tu fais, même le, la, la procédure de, de, de pensée, et puis euh, quelque chose d'assez de, de, tendre dans l'idée de, de, de, que tu nous parles du, du, du devenir femme et tout. Et euh, en même temps, <rire> euh, euh, pour le coup, là, la désidentification euh, me m'allégerait. Euh, parce qu'effectivement c'est euh, cette, cette, cette cette manière d'être époustouflée par la puissance euh, euh, de l'accouchement euh, et du donner vie. Euh, bon, c'est peut-être aussi parce que moi j'ai pas donné vie, tout ça. Enfin, euh, ah bah, j'ai donné si, vie, mais enfin, si. je ne je, je, euh, si. l'ai pas fait comme ça, en tout cas. Oui, mais voilà, si. Donc si. Donc, Donc, oui, mais quand tu. tu, tu, as tu <rire> pas trop oui. que ça, oui. justement euh, il serait temps que ça change euh, voilà, c'est au fond euh, cette, quand Sixous écrit oui. cette parole-là, effectivement on peut se poser la question est-ce qu'elle n'est pas essentialiste peut-être et quand c'est toi qui parle, c'est-à-dire quand c'est un homme qui parle on se dit, et finalement tout gentil que tu sois est-ce que tu nous as pas épinglé une fois de plus Oui, oui, oui, je vois. Ah oui, je vois, je vois, d'accord. Mais voilà. Mais, mais j'ai compris. Mais, mais, mais ça va. Voilà, mais oui, Il y a une beauté. Il y a une beauté du, du, du, du développé. Et puis de, des textes. Et, et même des thèmes. Et qui, qui, qui, qui donnent aventure. Euh, ouais. En, en, ouais. en, en, en ouais. t'écoutant. Ouais. Et après. Mais je comprends. Voilà, je sais pas. Je comprends. Et puis bon, euh, moi je suis un peu déplacé par rapport à tout ça. Alors. Pff, le me... voilà. aussi d'ailleurs euh, mais je c'est crois... <rire> une très belle remarque merci beaucoup oui. et, et euh, à tout à l'heure alors on va on va aller déjeuner euh, merci pour cette matinée bonne très belle matinée